Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de mes impressions concernant Shadowlands C'est une question qui revient beaucoup, euh, Malga, que penses-tu de Shadowlands pour le moment J'ai vu aussi des gens euh, sur certaines vidéos YouTube ou sur les réseaux sociaux euh, qui avaient l'impression que comme parfois j'étais un petit peu sarcastique à l'égard de quelques éléments Ils l'impression que euh, je n'aimais pas Shadowlands ou que euh, j'étais euh, extrêmement, euh, je sais pas moi, agressif à l'égard de Shadowlands ou quoi que ce soit donc je me suis dit, bah déjà c'est une question comme souvent en stream donc comme ça ça me permettra de faire hey, « eh, Allez voir plutôt la vidéo <rire> !» Et en dehors de ça, euh, je pense que c'était important que je reparle euh, de mes impressions parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens euh, interprètent très très mal euh, mes propos. Donc Shadowlands, euh, j'ai pas choisi ce, ce, ce wallpaper, enfin ce, ce papier peint euh, par hasard, on va en reparler juste après, mais pour le moment Shadowlands, alors... Je le rappelle encore, c'est le début de Shadowlands, donc on n'a pas encore toutes les quêtes, on n'a pas encore toute l'intrigue, on, en on a les balbutiements de l'intrigue, on a quand même quelques petits éléments, mais on n'a pas encore, on ne sait pas où on va exactement, euh, la menace, on ne connaît pas tous ses plans, pourquoi elle fait ça, etc. Il n'y aura normalement pas de spoiler, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas de spoiler, mais du coup, euh, ce que je pense de Shadowlands, bah pour le moment je pense que c'est une excellente extension de lore, encore une fois, prenons des pincettes, on n'a pas encore toutes les intrigues, je veux dire si on devait s'arrêter juste au visuels de zone, euh, aux écritures des quêtes secondaires etc, plein d'extensions qui, qui sont objectivement pas terribles, on pourrait dire ah oh, c'est pas mal, c'est pas mal, donc il faut aller au-delà de ça. Moi, je vais, je vais, ce que je vais juger, mes critères de sélection, ça va être plutôt, bon, bien sûr, quand même les, les, les musiques, les visuels, tout ça, mais au niveau des, enfin, de l'écriture véritablement des quêtes principales, euh, des quêtes secondaires, bien entendu, et aussi, en fait, des liens entre les zones de quête et l'intrigue principale. Alors, encore une fois, nous n'en sommes qu'au balbutiement de l'intrigue principale, mais en fait, le niveau d'écriture, ce qui est dit, ce qui est fait, ce qui est montré, ce qui est évoqué, indique de très bonnes choses et pour le pour commencer j'ai envie de parler euh, alors je vais parler juste après de ça mais euh, déjà un truc qui je pense pour moi fait en sorte que euh, Shadowlands a probablement la meilleure enfin si, à l'une des meilleures si ce n'est la meilleure enfin euh, le meilleur pexing alors c'est même pas d'un point de vue gameplay parce que bien sûr en gameplay c'est cool mais je parle vraiment de Shadowlands de, de, de, de, de l'ombre terre donc de 50 à 60 bah en fait un truc bête et qui pour moi du coup bah instantanément euh, objectivement par enfin, c'est dur d'être objectif bien sûr mais le plus objectivement possible la catapulte directe dans les tops voire la première euh, en termes de l'heure c'est tout simplement bah en fait déjà le fait que les zones se répondent les unes après les autres que je peux pas choisir alors c'est chiant je sais il y en a ils, ils aimeraient commencer par Maldraxxus, d'autres ils aimeraient commencer par Evendress etc le fait de commencer obligatoirement par Bastion que du coup Bastion te raconte des choses que Du coup, ensuite, une fois que tu as fini Bastion, tu as une suite logique qui t'amène à Malraxus, Que cette suite logique de Malraxus t'amène automatiquement à Sylvarden, et qu'à Sylvarden, on dit, il faut que tu ailles à Raven Dress", et que de, de Raven Dress, tu ailles dans l'antre. Bah, en fait, ça fait qu'il y a une suite logique, qu'il y a une construction qui se fait, qui a des éléments qui rentrent ensemble sans être dans, dans du secondaire, et littéralement, tu es en mode ok, je suis dans l'histoire, je suis euh, racontez-moi votre histoire, montrez-moi les choses, etc. Et ça, c'est très intéressant. En dehors de ça, il y a également bien sûr bah, la construction de personnages. Shadowlands, beaucoup de gens ont, ont, ont un peu le sentiment de ce que je vois quand je prends la température. Beaucoup de gens ont l'impression de revivre un premier of Pandaria avec énormément d'inconnus, de grandes claques de, de fraîcheur, etc. Euh, ce qu'il faut se rappeler, alors pour moi, Mist of Pandaria, encore une fois, critère véritable, c'est que of Pandaria construit plus de choses que Shadowlands. Shadowlands, bien sûr, c'est aussi comme Mist of Pandaria, une, un grand lancement dans le, dans le nouveau. Mais 80-90% de Shadowlands, ok, c'est du nouveau. Je dirais plutôt 80 d'ailleurs. 80% de Shadowlands, c'est du nouveau. Mais 20% c'est des, des, des choses très connues et très importantes. Ou peut-être un peu méconnues, mais très importantes euh, de, du monde de Warcraft. Donc, je veux dire, Sylvarden avec euh, la nature, etc., c'est pas sorti du chapeau. Hein. Ça existe depuis euh, avant World of Warcraft même. Hein. Donc, euh, c'est des éléments qui étaient déjà là, qui sont mis en, en relief avec l'univers construit. On essaye de remettre euh, pas mal de choses à jour, je dirais. Donc c'est assez intéressant. Et pour ça, bah, c'est vrai que pour le moment, Shadowlands, moi je prends une grande claque. Je suis très content. J'avais euh, bien sûr des appréhensions et j'en reparlerai parce qu'il y a toujours des appréhensions à avoir. Il faut euh, essayer de prendre. Enfin, pour moi en tout cas, il faut essayer de prendre du recul. Mais je vous invite aussi à prendre toujours un peu de recul parce que. Le problème c'est que la passion est souvent l'opposé de la raison. <rire> donc euh, il faut euh, bien sûr on peut aimer après est-ce que c'est la qualité est là ou pas? Il y a bien sûr Shadowlands n'est pas parfaite, c'est pas une extension parfaite et du coup bah, parfois j'en parle un petit peu euh, donc ça donne l'impression que je n'aime pas mais non non, j'aime énormément Shadowlands. Et je pense aussi que beaucoup ne regardent pas forcément toutes les vidéos, et du coup bah ils sont là sur celles où je suis peut-être un peu négatif. Euh, typiquement bah, par exemple celle des, des chevaliers de la mort. Bah oui, les chevaliers de la mort, est-ce que vous les avez vus pour le moment à Shadowlands Et non <rire> Et non Et donc euh, maintenant qu'on a pas mal d'infos, euh, je pense honnêtement que euh, la nouvelle des DK était là pour euh, verrouiller, en fait expliquer aux gens, enfin essayer de donner un peu une présence des DK. Parce que sinon les gens ont rigolé parce que les DK sont pas du tout présents dans l'extension Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette nouvelle On verra, hein, l'avenir peut-être me donnera tort et j'espère qu'elle me donnera tort Pour le moment en tout cas on est vraiment en mode bon on va, on va faire une nouvelle parce que sinon ça va gueuler Parce que, parce que bon, faut la faire, parce que sinon ils sont pas là hein, Parce qu'il y, y a des moments genre quand Bolvar arrive à Oribos pourquoi c'est pas les DK, pourquoi c'est des DK, enfin pourquoi c'est des random DK Pourquoi c'est pas les cavaliers de l'apocalypse qui sont derrière, ça je comprends pas Enfin bon Derrière, euh, derrière moi, j'en je vous en parle enfin Petit rappel pour Shadowlands euh, C'est l'écran de chargement en grand Et cet écran de chargement, eh bien mine de rien, il est pas là par hasard Souvent les écrans de chargement, dont on vous montre les chefs de faction On vous montre des trucs Il y, y, y a des petits trucs, BFA par exemple N'avait pas choisi au hasard ces, ces personnages Mais pour le coup Shadowlands, c'est même Pas spoil, parce que c'est pas, pas du spoil Mais on vous montre en fait Littéralement les grands patrons de chaque zone les, ce qu'on appelle les éternels. Les éternels ce sont les, le panthéon de la mort, en gros c'est le, les dieux tout simplement de chaque royaume, chaque congrégation en gros. Donc je vais commencer de la gauche jusqu'à la droite. Alors il y a un intrus, on, va, on y reviendra après. Et je vais préparer une vidéo d'ailleurs sur, enfin c'est pas lui mais sur le, plutôt le fait qu'il n'y soit pas. Euh, du coup on a de gauche à droite donc Kirestia euh, tout simplement, l'archonte, donc la, la patronne de Bastion, qui gère Bastion qui est donc la chef des Kyrianes? Nous avons ensuite l'arbitre, qui est la dirigeante d'Oribos, qui est celle qui fait la pesée des âmes, hein, et qui va diriger les âmes en fonction de leurs actions, et de ce qu'ils ont fait, et de ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Donc ça, c'est Oribos. Nous avons la reine de l'hiver, ensuite Sylvarden, qui est tout simplement, je dirais, l'antichambre la de la nature dans le domaine de la mort. Alors quand je dis l'antichambre, il n'y a pas de... C'est des ennemis ou quoi hein. a pas de... L'antichambre, c'est juste... Enfin, c'est en quoi, j'ai envie de dire, c'est juste euh, l'exportation de la nature dans les terres d'ombre, mais c'est quelque chose de parfaitement naturel, quelque, enfin c'est un mauvais jeu de mots, quelque chose de normal, c'est dans le cycle vie-mort et bien du coup euh, c'est possible qu'un jour si jamais on va dans le cycle, de la, enfin dans le, dans, la, dans le plan de la vie il y ait aussi potentiellement même, de même point le, le, la transition vers, vers la mort à ce niveau là, puisque euh, même si les forces cosmiques s'affrontent, vie de lumière, euh, ordre désordre et vie-mort la vie mort c'est le cycle naturel des choses donc elles sont à la fois extrêmement opposées mais aussi très connectées là dessus ça fait plus je dirais le yin et le yang en mode à la fois opposés, mais elles font un tout et il y a cette idée de collaboration malgré tout euh, à côté de ça nous avons donc, alors c'est l'intrus, c'est l'intrus ce n'est pas un éternel celui-là puisqu'il s'agit du Margrave Crixus euh, Crixus qui n'est pas euh, qui n'est pas un éternel, hein. l'éternel de Malraxus, il représente Malraxius, la zone de Malraxus, mais l'éternel de Malraxus c'est le Primus, ou le Prima en français, pourquoi ça a été traduit euh, Malraxus est dirigé par le Primus, vous avez cette immense statue, et on en reparlera dans une prochaine vidéo du Primus, qui arrive très vite, mais euh, Crixus n'est pas du tout le patron, au contraire, Crixus est un lieutenant un sous il fait, alors il est très haut dans la hiérarchie quand même, hein, c'est ce qu'on appelle un margrave, vidéo sur, euh, sur Draca euh, D'ailleurs allez-y si vous ne l'avez pas regardé parce que la vidéo sur le Primus sera, rebondira à, à ce sujet Mais ce mec là en fait c'est tout simplement l'un des 5 lieutenants, c'est comme si pour euh, Kirestia et Bastion vous avez mis un parangon, vous avez mis euh, je sais pas moi Tenios Vous auriez dit euh, bah, on s'en fout de lui <rire> Et pour le coup ça montre aussi quelque chose d'intéressant pour relayer ce que je dis Blizzard a, vous, a su vous vendre un personnage qui a une CGI en plus il a des CGI, il a des cinématiques et tout, il a des photos en 4K de lui, enfin incroyable Et pourtant ce personnage-là, bah, c'est l'un des 5 margraves, il y en a 5 comme lui, et, enfin il y en a 4 comme lui, et il forme les 5 margraves, donc le conseil euh, dirigeant de Malraxus, il dirige la maison des élus, mais c'est même pas le, le boss en fait, c'est même pas le boss, et pourtant la plupart des gens le trouvent assez stylé, ça rappelle un peu le côté bourrin, le côté très. Très guerrier, ça rappelle un peu, en plus il a la peau verte, Malraxus c'est un mort vivant donc il a une peau un peu, un peu verte Et donc ça forcément ça fait un peu écho Orc Mais c'est assez cool, c'est assez cool à ce niveau là que hmm, Crixus marche visuellement, au niveau de sa voix etc Ça fonctionne très très bien, donc plutôt cool mais c'est l'intrus puisque lui n'est pas du tout un éternel Nous avons ensuite les deux autres éternels, donc on a le geôlier qui est le grand méchant de cette extension Et qui est le boss du coup de l'antre, hein, je le rappelle mais même Blizzard en rigole en disant que Sylvanas a choisi sa congrégation l'antre, donc il est le boss de la congrégation de l'antre, hein, il est le boss de l'antre. Alors il est dit dans son histoire que on sait pas encore exactement toute l'origine bien sûr du geôlier, euh, en tout cas ce qui est laissé supposer c'est qu'il n'était pas le. le il n'a pas toujours été le dirigeant de l'antre, il a été enfermé par les autres éternels. Euh, c'est pas du spoil, hein, c'est dans le pexing, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Et enfin le dernier, c'est Denatrius, le dirigeant de Revendreth qui.. A pas mal de choses on va dire, euh, il est assez intéressant, c'est un personnage très complexe, très ambigu Et euh, qui a encore à mon avis d'autres choses à nous dire et qui est le premier boss, hein, là-dessus c'est pas non plus du spoil hein, C'est dit à la BlizzCon 2019 et c'est dans votre codex de l'aventurier Il est tout simplement le premier boss du premier palier de raid de Shadowlands dans le château de Natria Il sera l'ultime boss, donc euh, bah, intéressant de voir ce que ça va donner par la suite euh, Alors donc comme je l'ai dit, il y a Crixus qui n'a rien à faire là par rapport aux autres Mais chacun bien sûr représente une zone et Crexus a été choisi parce qu'il représente le, le côté positif de Malraxus puisque les, il y a deux maisons détruites et les deux autres maisons bah, sont hostiles donc c'est la seule maison euh, qui nous accueille à, à bras ouverts j'ai envie de dire donc forcément ils l'ont choisi lui puisque le Primus est absent encore une fois il y aura une vidéo qui arrive euh, ce qui est intéressant c'est il y a cette dualité alors malheureusement c'est à la fois intéressant et pas intéressant ce qui est bien, euh, donc moi vous savez que j'aime bien la subtilité il ne faut pas non plus que ce soit trop subtil, il faut que ça puisse parler aux joueurs mais j'aime bien la subtilité, quand on y va à coup de Tractopel, parfois c'est obligatoire, mais là, là ça fait même presque du spoil en fait. Hein. Euh, si vous avez jamais joué à Shadowlands, il euh, y bah, les gentils à gauche, les méchants à droite en fait. Et vous allez me dire, bah non, Crexus il est gentil, tu viens de le dire. Oui, mais si vous faites le pexing de Malraxus, bah, vous allez apprendre des choses hein, euh, sur la maison des élus, sur euh, Malraxus, tout ça, tout ça. Donc... Euh, on a un peu les gentils contre les méchants. Alors, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai, bien entendu. Il euh, y, y, a, y a de la nuance à apporter. Mais, euh, bah, visuellement, et en plus, <rire> pour rigoler, mais c'est les femmes à gauche, les hommes à droite aussi. Et puis les hommes, euh, tous torse-poil. Euh... <rire> les folles. <rire> c'est bon. Hein <rire> Là-dessus, ça veut comme ça. Alors, je vais aller, je vais prendre, en suivant le pexing, justement, on va prendre les zones les unes après les autres. On va pas faire une vidéo non plus, j'espère, trop longue. À chaque fois que je dis ça, je sais, ça me fait... met en sueur. Première zone Bastion, Bastion qui est une zone qui évoque absolument tout ce que je déteste hein, sur le papier. Tout ce qui est cucu, la lumière, euh, l'absence de subtilité totale, les petits gentils gna, gna qui affrontent euh, les grands méchants, hein, le bon manichéisme à l'américaine. Eh bien c'est une super zone Bastion, très très intéressante, très pertinente. J'en avais parlé hein, dans la vidéo sur les éternités, il y en a même deux. Concernant Devos et Uther, j'avais un peu spoilé d'ailleurs certains éléments, mais euh, bah Devos, c'est un personnage qui est juste génial, qui fait bien sûr référence à Lucifer, euh, c'est encore plus vrai maintenant qu'on a les infos et les zones, la zone de congrégation, etc. Mais c'est un personnage qui est extrêmement bien traité, probablement euh, l'un des des persos les plus... Enfin, je dirais l'une des claques, en fait, l'un des renouveaux aussi. Ce qui est intéressant, c'était es pas tomber dans le piège, par exemple, d'un hotelka ou d'autres extensions, en mode, euh, on va vraiment tout piquer, on va l'appeler Lucifron, ou je sais pas, euh, on va l'appeler Lucifos, et euh, on va y aller à fond, euh, ça va être full christianisme, euh, biblique, etc. Non, non, justement, on récupère des éléments de la mythologie grecque, on prend des éléments de la mythologie égyptienne, on prend de la mythologie nordique, parce que, bah oui, les Kyrianes, leur... Euh, ont malgré eux une descendance que sont les valkyrs, donc on va justement essayer de, de, de, de lier un petit peu différentes mythologies pour faire notre propre mythologie, notre propre Warcraft, et ça, eh bien moi j'apprécie, et en plus de ça, eh bien cette zone qui est plein de lumière, où on se dit, ah oh là là, c'est la lumière dans les terres d'ombre, etc. Ah, oh, je me rappelle la vidéo sur Bastion aussi, beaucoup de gens qui me disaient, ah bah oui, c'est la lumière qui a ramené Uther à Bastion, bah oui, forcément, blablabla, bla, bla. Eh bien, non! Justement! Alors, j'avais dit. Bah alors, je suis Là-dessus, là j'avoue que ça aurait pu être vrai. Ça aurait pu être la lumière qui a amené euh, l'âme du terre. J'avais dit, je j'espère pas, parce que ce serait vraiment très cucu, très gnagnant, et ce serait les pires moments de l'histoire de Warcraft. Eh bien. Bastion représente ça et pour, euh, je pense, euh, là on a beaucoup de subtilité avec Bastion puisque quand vous arrivez vous dites ah bah les gentils anges ils vont nous aider, ils sont très gentils et en fait bah si vous lisez les quêtes et que vous vous rendez compte que les mots ont une importance vous voyez en fait que Bastion c'est pas du tout, euh, c'est beau mais c'est de l'apparence en fait c'est beaucoup d'apparence, le fond lui est dégueulasse en fait et que le personnage qu'on tabasse, Devos, et bah là des raisons en fait, elle a des justifications et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'à la fin de Bastion enfin la fin c'est pas encore tout à fait fini d'ailleurs hein, mais euh, Bastion eh bien est amené à se poser des questions et à changer en interne hein. donc euh, grâce à notamment à la révolte de Devos et je pense même que le personnage est tellement intéressant que beaucoup vont regretter le fait qu'elle meure enfin très vite au final puisque bah, elle est le boss d'un des donjons pareil hein, je vous spoil pas est... alors malheureusement le pexing est rendu sur les, les, les campagnes de congrégation ça c'est un petit problème je dirais de, de, de Shadowlands mais c'est aussi pour pas que tout le monde rush le contenu direct et ensuite fasse euh, il y a pas de contenu il a rien mais du coup en fait le contenu histoire sort semaine après semaine avec les paliers de renom et le problème c'est que bah on se fait tout spoil en fait euh, à cause des donjons à cause des donjons et des raids puisque bah dans le donjon vous avez déjà le boss enfin c'est la ben, c'est les flèches de l'ascension vous avez déjà le boss des vos vous savez que vous l'affrontez Or, quand vous avez fait le pexing, si vous ne connaissez rien du reste, bah vous êtes en mode, bah, Devos, euh, elle a l'air normale, quoi, elle a l'air sympa, il y a 2-3 petits trucs, mais sinon, elle a l'air sympa. Et si vous faites pas la campagne de congrégation de bastion, bah, vous ne savez même pas pourquoi vous allez aux flèches de l'ascension. Donc là-dessus, c'est un peu dommage, les donjons sont sortis, alors quand vous jouerez euh, probablement, ou si quelqu'un commence bien plus tard Shadowlands, euh, il n'aura pas ce problème, mais c'est vrai que quand tu commences, bah même, les, les ce qui est un peu dommage, c'est que les journalières, les XP, Spoil des trucs, spoil des trucs aussi. Alors ce, ce, cet élément-là, je ne l'évoquerai pas parce que là, c'est vraiment spoil, spoil. Mais euh, bah oui, Devos, on sait qu'elle est, est méchante, quoi. Et la cinématique le montrait, etc. Donc là-dessus, c'est un peu dommage, mais c'est compréhensible. Donc voilà, maintenant moi je suis très très content de voir des thématiques liées euh, à, la, à la rébellion de Lucifer et des anges au paradis, etc. Sans que ce soit ça, que ce soit justement ça sorte du Warcraft. On est, on est dans du Warcraft mais avec des thématiques très intéressantes encore une fois, hein, je sais, ça fait les points Gonoines tout ça, mais en plus Bastion ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment des thématiques liées au totalitarisme, avec l'idée d'oublier ce que tu as été, de d'enlever tes souvenirs, et de t'uniformiser pour servir un devoir qui est au-dessus de toi, donc c'est le. Le principe de l'individu au service de la masse et que l'individu est noyé dans la masse, c'est des thématiques très liées au totalitarisme. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Bastion justement traite de ça. et la campagne de congrégation, ça continue. Et c'est super intéressant, tu suis des personnages qui se posent des questions, qui se questionnent. Et c'est pour ça qu'ils ne réussissent pas à faire l'ascension. Et derrière et eh bien justement les autres disent « bah non c'est normal, c'est toi qui fais n'importe quoi », etc. Donc, et justement Devos va jouer là-dessus, donc c'est assez intéressant. Euh, tellement subtil, je pense d'ailleurs que pour beaucoup, Bastion, il restera cette putain de zone lumineuse, hein, qui est pour les paladins lumineux, la gentille lumière, etc. Et non, euh, encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à l'apparence. Euh, Danuser, je vous mettrai ça dans la description pour la source, mais... Danuser l'a rappelé et rappelé et rappelé plusieurs fois en interview, l'interview également que j'ai faite avec Sam Vostok, mais euh, et qu'on avait faite avec Evan Essor, mais aussi euh, d'une interview anglaise, euh, notamment à Leur Keeper je crois, où il en reparle à chaque fois, et il martèle le truc, Bastion ce n'est pas la lumière, Bastion c'est l'ombre, c'est les terres d'ombre, c'est la mort, ce ne sont pas, ce n'est pas la lumière, donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, il y a un plan pour les créatures lumineuses qui est dans le plan de la lumière. Il y, a un Il y a un plan pour les créatures du vide dans le vide. Les narus que vous retrouvez dans les terres d'ombre, ce sont des narus qui ont été soit kidnappés, soit euh, des narus qui ont été euh, des, des, des prisonniers de guerre suite à différents assauts par le passé. Ce ne sont pas, je le redis bien, ce n'est pas la lumière Bastion. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils ont mis la lumière Mais si Shadowlands c'était tout gris, ce serait nul Donc, Et en plus au contraire, c'est bien, ça casse les carcans, on vous montre un truc vachement beau, idyllique, etc. Et en fait vous grattez un petit peu et vous voyez que c'est dégueulasse Et ça c'est intéressant, très intéressant, donc ce n'est pas la lumière Donc voilà, Pour tous ceux qui disaient bah c'est la lumière qui a foutu Uther euh, à Bastion, non hein. <rire> non. Et Danuser l'a encore rappelé, voilà euh, Je change, on va passer euh, sur Maldraxus alors Maldraxus je, euh, je pourrais en faire une vidéo à part, bon j'ai pas... J'ai pris beaucoup de temps sur Bastion parce que c'est quand même une. Il y a pas mal d'idées reçues sur Bastion donc je préférais revenir les autres moins. Euh, Malraxus c'est tout simplement la zone que j'attendais et qui, que j'ai craigné le plus J'avais énormément d'appréhension à l'égard de Malraxus Et eh oui hein, cet aspect fléau, ce côté euh, ziggourat, nerubien enfin, On vous sort tout le roster euh, mort vivant de Warcraft 3 et de World of Warcraft hein, sauf, euh, sauf les gargouilles qu'on a laissées à Revendreth. Mais sinon c'est tout quoi Et du coup j'étais un peu euh, effrayé hein, Si vous regardez euh, la maison des yeux c'est les nerubiens maison euh, du, du construct, maison euh, de l'assemblage, c'est les abominations, les chariots à viande, tout ça, maison des rituels, c'est les acolytes, les nécromanciens, les liches, euh, maison de la peste, ça ce serait plus un peu lié, euh, bon après c'est aussi dans cas mais euh, ce serait plus lié euh, du coup au euh... mince ah J'y arrive pas, à, bon plus aux réprouvés Mais du coup aux apothicaires, merci Aux apothicaires, j'ai retrouvé Apothicaires et, et tous les trucs de peste Que le fléau aussi a également fait Et enfin on a la maison des élus Qui serait beaucoup plus les guerriers squelettes Même si les guerriers squelettes sont partout Les guerriers squelettes et euh, surtout bah, euh, les, les vricules en fait hein, Les vricules du, les, vricules, les gros bourrins en fait Donc c'est vraiment, on fait appel à tout ce que vous connaissez du, Les, les igourates les, les tours des esprits euh, Les les, les, les, quatre, enfin, les, les etc. Genre c'est vraiment très très, très... ça fait écho complètement à Warcraft 3 euh, donc j'avais un peu peur là dessus parce qu'en plus ils avaient essayé de commencer à dire oui gnagnagna. donc j'avais un peu peur et cette zone est extrêmement bien construite alors étant fan du Seigneur de Warcraft et de Warhammer forcément cette zone elle me parle hein. vous avez un Mordor avec des Igourates, des Nécropoles du Fléau euh, des constructions égyptiennes avec des statues de Nagash donc, c'est une sorte de kemri Mordor euh, fléau, forcément visuellement cette zone, elle me parle, elle me parle. Après justement, je l'ai dit, j'aime bien aussi un peu de subtilité, pour le coup visuellement c'est pas du tout subtil, hein, Malraxus. Mais euh, donc comment se passe la construction Et la zone est extrêmement bien construite, très structurée. Très intelligente et même avec de la subtilité Enfin, je, Franchement, la, les, les, je, je pense qu'un jour je ferai une maison, spéciale sur, euh, une, une maison spéciale Une vidéo spéciale sur Maldraxxus Avec les différentes maisons Alors j'en je ai, ai pas mal parlé dans la vidéo de Draka Mais c'est passionnant, c'est passionnant On dirait du Game of Thrones Vous avez un Primus qui fait des trucs... Euh, qu'on appelle le Prima aussi, mais le Primus, avec ses cinq maisons, chaque maison a un rôle un petit peu spécifique dans l'art de la guerre, chacune doit s'améliorer, etc. Elles aspirent à euh, protéger les terres d'ombre, mais également euh, lancer les offensives contre les autres, les autres forces cosmiques qui menaceraient les terres d'ombre. Euh, on a... Chacune qui recherche toujours à s'améliorer, etc. Euh, on a euh, cet aspect du dieu de la mort avec le Primus. Euh, les, donc les cinq maisons, chacune a un margrave. Chaque margrave a deux mains, donc les, euh, les barons. Chaque baron ensuite a ses trucs. Enfin, c'est extrêmement bien hiérarchisé, structuré. On vous parle de tous les barons, on n'oublie personne, etc. Enfin, genre, c'est incroyable. C'est incroyable. Elle vend quelque chose. cette Et le pire, c'est qu'on aurait pu se dire visuellement, ils vont nous foutre du fanservice à, à tir larigot. Alors on a dame vache, on a Draka, mais en dehors de ça c'est que du neuf quoi, c'est vraiment super intéressant. Euh, maintenant il y a aussi parfois du forcing, hein, on va pas se mentir, tout ce qui est Ashbringer, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est également lié Enfin euh, j'en reparlerai dans ma vidéo sur le Primus donc je vais pas trop m'étendre mais il y a aussi des, des, des séries de quêtes où c'est vraiment Warcraft 3 Mais globalement c'est super intéressant Moi je note la rédemption de Vache hein, La Vache extrêmement maltraité de Burning Crusade là on a le personnage qu'on connaît qui nous avait quitté à Warcraft 3 très loyal, très intéressante D'ailleurs dans ses voicelines elle parle d'Illidan avant Ashara Ça semble pas grand chose mais moi je suis en mode c'est incroyable euh, Donc il y a, des, y a des, vraiment Dame vache euh, Moi j'espère d'ailleurs que dans l'extension Ashara aura pas normalement un grand rôle à jouer dans l'extension Mais qu'elle fasse un petit coucou et qu'elle récupère Dame vache Ce serait pour moi euh, quelque chose d'incroyable Donc euh, voilà les maisons, le primus tout ça Moi Maldraxxus c'est ma zone préférée Je trouve cette zone incroyable Passons à Sylvarden Alors même si Maldraxxus est ma zone préférée Alors là c'est totalement subjectif hein, bien sûr il bah, y a quand même une très bonne construction, mais toutes les zones sont très bien construites. Sylvarden, c'est honnêtement, il faut. C'est une claque visuelle, comme toutes les zones, certes, mais c'est quelque chose, quoi. Première Je pense qu'on se rappellera tous de la première fois où on a, on a découvert Sylvarden. C'est magnifique, c'est superbe. Euh, le fonctionnement de, de Sylvarden est quand même assez bien expliqué, sachant que Sylvarden nous explique aussi beaucoup de choses, comment se construisent les terres d'ombre et tout, donc quelque chose d'assez intéressant. Il y a de la subtilité aussi un truc con, la reine de l'hiver, elle s'appelle la reine de l'hiver on est sur la mort on est sur une extension sur la mort, il n'y a pas de zone enneigée, il n'y a pas de zone de glace et pourtant et pourtant c'était tellement facile, et la reine de l'hiver elle aurait pu faire pouf, des petits flocons, etc, non c'est l'hiver thématique, c'est l'hiver de la nature c'est l'hiver l'hibernation le fait que la nature se repose avant de, de revivre, c'est super intéressant, euh, c'est un rappel aussi de ce que l'on savait, hein. euh, alors Normalement, il n'y a pas de spoil puisque c'est le Pexing, hein. là c'est même pas les campagnes de congrégation, c'est le Pexing. Isera, je le rappelle, c'est un truc qui, je pense, est passé mais sous le sous le radar pour énormément de gens. Mais j'ai relu le Jour du Dragon il n'y a pas si longtemps. J'étais, mais putain, mais oui, <rire> oui. Jour du Dragon, c'est sorti avant Warcraft 3, hein. c'était un des bouquins préparatoires de Warcraft 3 qui faisait la liaison War 2-War 3. Jour du Dragon, Isera est un passeur du domaine de la vie jusqu'à jusqu la mort elle, euh, guide, elle guide notamment Stras qui, bon je vais, pas, je vais passer les détails mais euh, Stras fait un truc il est au bord de la mort et c'est Isera qui peut venir le chercher et elle lui explique qu'elle bah, est capable euh, selon les plans et le côté éthéré de pouvoir être aux lisières de la mort etc boum il la réutilise j'en ai des frissons, une zone, une quête incroyable, réutilisation de musique avec un remix etc donc service mais on remix donc on apporte de la valeur ajoutée c'est superbe, c'est vraiment superbe, c'est très intéressant. Je, je ne peux. On apprend des infos. Il y aura une vidéo, parce que je suis vous allez beaucoup vous poser de questions. Mais là, c'est vraiment sur la fin de, de Sylvarden. Donc, je, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, vraiment spoil, avec euh, des cryptages, on va dire, d'une cinématique. Mais euh, il y a des choses très intéressantes. Et d'ailleurs, Sylvarden sera une zone extrêmement importante par la suite, puisque j'ai joué la bêta. Je sais 2-3 trucs qui ne sont pas encore disponibles en jeu concernant la congrég les congrégations. Mais euh, voilà, Tyrande, on sait qu'elle a un rôle très important. Ça, c'était dit à la BlizzCon 2019, donc je ne spoil rien. Tyrande sera un personnage important, mais il y aura beaucoup. Sylvarden fait pas trop de. Ah, il y a du fanservice, bien sûr, mais ça va. Je pense que dans le pexing, c'est Malraxus qui fait le plus de fanservice. Euh... D'ailleurs, ça peut être déçu des gens à Revendress Bastion, Uther, il fait juste des caméos. On voit pas qu'elle tasse à Revendress donc ça a pu faire peur. La campagne de congrégation de Sylvarden, il y aura beaucoup de choses. <rire> il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc euh, zone assez intéressante là-dessus et qui a sa propre, euh, sa propre, euh, ses propres valeurs. Alors d'ailleurs Sylvarden n'a pas forcément des connexions euh, aussi prononcées puisqu'elle est liée plutôt au plan de la nature. Donc forcément elle a un peu moins de connexions avec les autres congrégations. Là où Bastion, euh, Malraxus et Revendress sont beaucoup plus interconnectés. Et d'ailleurs ça se verra aussi dans les, dans les campagnes de congrégation. Parlons de Revendress. Euh, alors qui est la zone bien sûr des Kiku, des Hunter, euh, des H. Mais... Euh... <rire> Je rigole avec tout mon amour et toute mon affection. Une construction qui est inversée par rapport à Bastion. Bastion, on vous parle de la norme, on vous parle de l'éternel qui vous dit bah c'est comme ça que ça marche. Et il euh, y a une rébellion qui se fait parce que les gens sont en mode bah non on peut pas on peut pas on peut pas faire ça. Et la, la supériorité te dit bah si en fait c'est comme ça que ça doit marcher. Et du coup il y a une rébellion par le bas. Il y a une rébellion on va dire par le bas en mode bah non euh, la voie est mauvaise, il faut euh, il faut changer ce tout ce qu'on vous a toujours dit c'est faux c'est un mensonge il faut qu'on change. Ravendress, alors vous allez me dire, il bah, y a aussi une rébellion, oui mais c'est l'inverse en fait Qui veut se détacher de la voie de ce principe fondateur qui est de Ravendress etc C'est Denatrius. Donc il y a une construction inverse avec vos débuts de Pex et la fin de Pex Entre Bastion et Ravendress, donc c'est assez intéressant à ce niveau là euh, C'est une zone qui pour moi, alors bien sûr Denatrius, charisme incroyable Il y aura plein de fanards de lui ça c'est sûr Il a un charisme incroyable Denatrius. Même si moi à tort, enfin je, je, je, à tort, à cause des différentes cinématiques et autres malheureusement la zone aurait pu être incroyable en termes de construction on aurait pu avoir un plot twist incroyable en mode bah en fait euh, Denatrius on pense que c'est un mec bien mais en fait non et malheureusement bah ça je trouve que c'est un peu gâché parce que dans le pexing on nous montre vraiment à Denatrius alors il y a 2-3 petites phrases qui euh, sont pas très euh, ambiguës mais la plupart du temps le mec il fait bah écoutez j'ai pas le choix faut que je fasse des trucs et c'est vachement, euh, vachement sympa, vachement immersif et d'ailleurs je vous conseille surtout avec Raven Dress euh, faites, la, faites le pexing Faites la, la campagne de congrégation et quand ce sera fini, refaites un perso et refaites le pexing et lisez bien toutes les quêtes de Raven Dice. Vous verrez qu'il y a des trucs, vous ferez putain, mais ce sont des génies. Ils avaient... Là pour le coup, tu sens le, le côté structuré, le côté on a écrit l'extension de A à Z, on a pensé aux choses et on va les réutiliser. Il glisse plein d'idées qui seront réutilisées par la suite. Et ça, c'est pour avoir fait, joué à la bêta et au jeu d'après, bah, en fait, tu fais mais putain, mais oui, pourquoi il parle de ça Mais c'est compréhensible, en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça, souvent, c'est plutôt signe de qualité, euh, d'un point de vue écriture donc euh, même si ça manque de subtilité parfois, globalement c'est quand même très intéressant et, et encore une fois le texte le texte est très bon et moi personnellement, visuellement euh, même si je vous parlais de Silverden qui est une claque de, de, de Malraxus que j'adore, visuellement Raven Dress qui me plaît énormément, c'est même pas l'apparence est très belle, hein, bien sûr c'est très Castlevania très euh, le, le, le, le Dracula tout ça, mais en fait c'est ce que j'attends d'un World of Warcraft en fait, avec une échelle démesurée où quand vous êtes en haut vous voyez du bas, enfin, vous voyez des zones en bas et vous dites ah bah tiens c'est en bas ou ouais, on s'en fout et quand vous êtes en bas vous avez presque l'impression que Natria et le château, euh, le château de, enfin, de, de, de, de Nenatrius, c'est, on a presque l'impression que on peut pas y accéder en fait parce que c'est c'est tellement grand, c'est tellement haut qu'on se dit bah non on peut pas y aller là bas c'est prenez le temps hein, arrêtez-vous et regardez le haut et fait quand vous êtes dans certaines zones vous avez pas l'impression en fait que c'est au dessus en fait là où vous marchez normalement et du coup il y a ce côté un peu, vous savez les PNG au fond on se dit ah c'est joli mais on ne pourra jamais y aller. Je sais pas vous avez peut-être déjà vu ça, euh, on l'a vu à Voldun par exemple où on voit les grandes galeries euh, euh, des Cephraq sous terre etc. On se dit ah c'est beau on ne peut pas y aller. Euh, D'ailleurs je trouve que WoW manque de ce genre de choses parfois. Mais là c'est très bien travaillé et du coup tu as ce sen sentiment d'immensité et pourtant tu peux aller partout. Et c'est un truc qui je trouve a été trop rare dans World of Warcraft. Donc c'est quelque chose que, qui fait plaisir, moi j'étais vraiment très très content de voir ça. Avec le, le système de hauteur. Et c'est pas non plus trop chiant parce qu'il y a des escaliers. Enfin, il y a des ascenseurs tout le temps. Et pourtant, euh, l'ascenseur est probablement mon pire ennemi. Mais euh, là, pas de problème. Donc, euh, vraiment content. Euh, l'antre maintenant. Parlons de l'antre et le joli. Alors, bien sûr, c'est la zone d'ombre de Shadowlands. Badum de euh, Non, pourquoi c'est la zone d'ombre Tout simplement parce que bah, c'est encore assez mystérieux. On, on, on... L'intrigue se passe principalement, bien sûr, dans l'antre. Donc, on n'a pas encore tous les éléments. La zone, malheureusement, est quelque chose qui veut te être, être vendu comme étant l'enfer, le tartare, vraiment l'enfer le, enf enfin, sur terre, le, le, le tartare, le truc où genre bah tu peux pas y sortir, etc. Le problème, c'est qu'on est dans un MMORPG et à la fin, bah, le méchant va le déglinguer. Donc, euh, pour le moment, le marketing, et pas que le marketing, le jeu aussi, parce que bon, il faut... Différencier marketing et jeu, ça on, on en reparlera avec BFA notamment. Mais euh, tout nous vend euh, ce boss comme étant le World Boss, le Deathwing, le Arthas, le Illidan de son extension. Et le grand méchant tout pas beau qui veut détruire le monde, ça tout ça. Euh, en fait, ça manque beaucoup de subtilité. Et ça le fait passer pour un méchant très ridicule, pour le moment il est, je trouve... Euh, en dehors de quelques soubresauts où là on se dit, ah là il y a quelque chose, globalement pour le moment c'est le début, hein, mais c'est un méchant lambda quoi, c'est un méchant des années 80, genre il <rire> veut détruire le monde. Et tu peux avoir un méchant qui veut détruire le monde, parce qu'il faut pas non plus que des méchants gentils, tout ça je comprends, mais là quand même c'est vraiment ridicule quoi. Et l'antre c'est pareil, cette fameuse entre où on peut pas s'échapper, enfin je veux dire on y va tous les 4 heures pour aller manger pour aller manger le goûter quoi, donc... Ok, oui, c'est est la première fois qu'un mortel arrive à la chaine. ouais. mais à la fin, on, on ramène tout le monde. Il y en a un qui part, on le ramène, l'autre, on va le chercher, machin. Enfin, Heureusement, dans le gameplay, il y a quand même le truc avec le système à la GTA, là où plus tu restes, plus tu prends cher. Heureusement, il y a ça, parce que sinon, l'entre. Puis c'est pareil, lui, on sait qu'on va l'éclater à la fin de l'extension. Donc, sur le papier, euh, tout ce qu'ils nous vendent, là, on est en mode, oui, bon, c'est gentil, mais on sait que la prochaine extension, il y aura une menace encore suprême. Euh, voilà, c'est bon. Donc... Pour le moment j'accroche pas vraiment avec le geôlier, il euh, y a quand même des trucs, il y a quand même de l'écriture, euh, des indices et des choses que vous, qui ne sont pas encore en jeu, qui arriveront avec les semaines de renom, etc. Et même d'autres choses que je veux pas spoiler, euh, mais il y a clairement des petits indices qui, pour, qui pourraient nous donner quelque chose de bien plus profond de bien plus intéressant qu'en fait encore une fois c'était ce que disait Danuser sur les terres d'ombre l'apparence attention à l'apparence vous avez l'impression que mais finalement non euh, c'est le thème principal de bastion c'est également le cas à Revendreth Sylvardan au début on se dit que la reine de, de l'hiver elle, elle a l'air négative finalement elle est positive donc c'est un thème assez récurrent bah, maldraxus maldraxus mais euh, du coup attention l'apparence peut-être trompeuse c'est l'une des thématiques de, de, de Shadowlands pour le moment euh, L'apparence confirme l'effet donc peut-être qu'on aura justement pas mal de twists par la suite. On a pas mal d'indices concernant Sylvanas, ça fait des années que je dis Sylvanas pour moi elle aura une fin à la Kerrigan, euh, fin d'où sa mère, etc. On y va clairement. Euh, ça, là on continue à nous le montrer un petit peu, même si là je vous spoil pas, il n'y a, a pas de grands grands éléments, mais quelques petites cinématiques qui nous donnent quand même euh, sans être incroyables, vont encore une fois un peu euh, me donner des petits du petit grain à moudre dans, dans, dans mon idée. Maintenant le geôlier lui. Euh, est-ce que ce sera le grand sacrifié, celui qui, euh, par sa présence, va permettre plein de faire graviter plein de personnages intéressants et de faire vivre des grandes histoires Pour le moment, euh, euh, j'accroche pas avec Le geôlier. Alors j'aime beaucoup son visuel en CGI, je sais que beaucoup de gens préfèrent son modèle cinématique, je préfère largement son modèle CGI. Et il euh, y a la vidéo par contre très très spoil euh, que j'évoque, ça, ça pourrait aussi être un des indices qui me fait dire que Le geôlier pourrait avoir une écriture bien plus intéressante et approfondie que ce que l'on pourrait croire. Mais pour le moment... C'est cucu euh, le traitement du lié Enfin dans, dans ses apparitions c'est vraiment QQ quoi. Euh, par contre le tout ce qui est lié tout ce que essaye de faire Blizzard aussi en raccordant du Shadowlands du Wotelka et du Warcraft 3. Ce qui normalement bah, War 3 et Wotelka bah, disent l'inverse hein, donc euh, ça pourrait être une œuvre très difficile à faire. Blizzard s'en sort très bien à ce niveau là. Ils arrivent à raccorder les wagons sans se mettre à dos les joueurs de Wotelka mais tout en revenant beaucoup plus à ce qui était dit dans Warcraft 3. Moi, bah, moi je suis très bien. Bon. Parfois j'aimerais bien qu'ils y aillent un peu plus à la truelle sur Wotelka, mais pour le coup, c'est assez bien fait, c'est assez bien fait, ça se voit aussi avec le pré-patch où ils auraient pu faire du gros fanservice pour le nécropole qui débarque. Non, c'est le culte des damnés. Euh, donc il y, y a des choses intéressantes, il euh, y a des petits indices, notamment euh, glissés et disséminer à droite à gauche, des personnages qui finalement eh bien, sont liés au geôlier d'une partie ou d'une autre. Et alors bien sûr, ça le fait vraiment passer pour le grand méchant qui a tout prévu tout ça. J'espère que la Légion Ardente par exemple sera pas trop.. Euh, pas trop tabasser parce qu'il y a des petits trucs qui me font mal pour la légion ardente euh, parce que le problème c'est quand vous voulez construire un grand méchant bah faut dire que les autres méchants d'avant ils n'étaient pas si méchants la légion ardente on a pris pas mal dans la gueule à bfa pour ça et il euh, y a des petits gros kicks à shadowlands aussi j'espère que dans la construction du roi liche la légion ardente sera pas trop écartée et ma transition c'est justement que comme je le dis il y a des indices il y a des bonnes choses mais il y a toujours aussi dans l'intrigue des points qu'il faudra euh, surveiller notamment la création du roi liche un grand débat bien sûr pour le moment, beaucoup de gens créent au redcon. Pour le moment, il n'y a pas de redcon à proprement parler. Euh, on va détailler euh, la création du roi lich du point de vue cosmique. Euh, donc, la création. Je rappelle, le roi lich, c'est pas juste euh, le casque. Hein. Beaucoup de gens semblent penser ça. Allez voir la vidéo sur, enfin, sur euh, la guerre de l'araignée et le roi lich Ner'zhul. Parce que le roi lich c'est Ner'zhul. Hein. Là, quand on va vous parler de la création de Rich, c'est pas Arthas, hein, c'est Ner'Zhul. Alors, bien sûr, Arthas devrait apparaître normalement à Shadowlands, il n'y a pas d'annonce, hein, c'est moi qui théorise. Vidéo sur Arthas, mais euh, pour le coup, c'est Ner'Zhul qui est principalement concerné ici. Donc, Nerzul, je rappelle, c'est le casque, l'épée, France Monde, Deuil Givre. Mais aussi les plaques de la domination, merci d'ailleurs au viewer qui me l'a appris, je ne savais pas, l'armure de, de, de Ner'zhul a un nom, dans le RPG, alors c'est peut-être pas canon, mais ça euh, s'appelle les plaques de la de, de, pardon, les plaques de la damnation, pas de la domination, de la damnation, c'est le home de domination et les plaques de la damnation. Et du coup, bah, tout ça, ça forme le roi Lich, donc on verra si Blizzard va plutôt bien l'étudier, pour le moment il y a des choses de l'écriture qui me fait dire qu'ils bossent très très bien leur sujet, mais j'ai quand même peur pour le roi Lich, j'ai quand même peur pour la construction du roi Lich et la naissance du fléau. Ça peut être très très bien fait, hein. ils peuvent ne pas oublier tous les, tous les tenants et les aboutissants mais j'ai quand même peur C'est pas parce que j'ai des appréhensions que c'est mauvais, pour le moment c'est très bon et ça devrait plutôt être positif Mais je préfère garder du recul et m'attendre à être déçu comme ça, je préfère être agréablement surpris que terriblement déçu Donc je garde mes réserves sur le Roi Lich et la création du Roi Lich mais franchement pour le moment c'est juste l'une des meilleures écritures L'une des écritures les plus fines que j'ai pu voir dans World of Warcraft, et euh, bah, ça me fait très plaisir de voir ça. Je préfère dire ça plutôt que dire que c'est de la merde, hein, bien entendu. Euh, donc euh, ça me fait euh, très plaisir, et voilà pour euh, ce que je considère. Euh, encore une fois, il y a potentiellement des ra des, des ratages qui peuvent arriver, notamment sur le Roi Lich et d'autres sujets, euh, même si c'est le Roi Lich le plus important, je pense. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'indispositifs qui sont. Euh, que j'ai vu. qu'on a vu sur la bêta, notamment avec les, les, quêtes, euh, les quêtes de, de, de congrégation qui vont plus loin qu'actuellement. Donc. Il y a des très bonnes choses, il y a des très bonnes choses à voir pour la suite Mais clairement Shadowlands pour le moment c'est du très très solide en termes de l'ordre Donc Voilà pour mes impressions, ça a été une grande question Je pense que là les 5 dernières minutes je me suis pas mal répété donc désolé euh, Peut-être un peu plus long que prévu Voilà, plein de bisous, passez une bonne journée ou soirée On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le nexus Ou dans les terres d'ombre justement, t'aurais pu dire à plus dans les, dans les terres d'ombre Ouais parce que j'ai toujours du mal à dire l'ombre terre parce que l'ombre terre, c'est un terme un peu marqueteux, qui est sorti pour dire, Eh hey, vous vous rappelez, vous êtes allé en outre-terre. Là, vous allez dans l'ombre terre. Ouais, enfin, depuis Warcraft 1 on nous dit les terres d'ombre, on n'y dit pas l'ombre terre. Donc pourquoi on traduit Mais pourquoi tu parles de ça Tu parles plutôt de tes réseaux sociaux Ouais, mais la plupart de ceux qui vont jusqu'au bout de la vidéo, ils ont déjà suivi les réseaux sociaux, non Non Si tu l'as fait, hein Hein ah <rire> Bisous